Bienvenue dans cette vidéo de présentation de mon programme Vie Intentionnelle. Donc, Vie Intentionnelle, c'est plus qu'un programme, c'est un mouvement, un mouvement de transformation, un mouvement de leadership. D'ailleurs, Vie Intentionnelle est, est un programme qui est issu de euh, ma rubrique Instant Leadership, qui est, est une rubrique où, dans la semaine, je partage un contenu de leadership, une pensée de leadership pour aider des femmes et des hommes à transformer leur vie, développer leur leadership, développer leur potentiel afin de réaliser leurs grands rêves et euh, vivre également une vie qui vaut la peine d'être vécue. Alors, de tout ça est issu vie intentionnelle. Intentionnelle est d'un partenariat avec FC Leadership Podcast qui est mon podcast euh, euh, favori et également avec mon entreprise FC Le Coaching et Formation. Alors pour parler de vie intentionnelle, avant tout je vais me présenter euh, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vais déjà partager euh, mon écran. Donc avant tout euh, de, avant de me présenter donc j'aimerais vous parlez de l'objectif de vie intentionnelle. Donc, vie intentionnelle, c'est tout simplement transformer, euh, aider les gens à développer leur leadership et vivre une vie qui a du sens. C'est ça, tout simplement, vie intentionnelle. Et tu vas voir comment euh, je déroule ce programme, comment ce programme va se passer et l'idée. Toujours pour que tu aies un maximum d'outils de succès entre tes mains pour aller vers la réalisation de ton grand rêve. Alors, qui euh, suis-je Donc, euh, moi, je suis euh, Fadler Célestin. Je suis coach professionnel certifié RNCP. Je suis consultant et formateur. Euh, donc, euh, formateur. Donc, euh, ma passion, c'est c'est lui-même. Donc, Fadler, Célestin. Euh, donc euh, je suis auteur. Je suis auteur de deux livres euh, qui est euh, le guide auto euh, coaching un, un épanouissement professionnel et personnel accru et également le livre euh, Devenir enfin moi. Qui, euh, est un livre que j'ai co-écrit et je suis également podcasteur. Podcaster j'ai le podcast FC Leadership Podcast. FC euh, Leadership uh, Podcast qui est un podcast aujourd'hui qui est écouté dans, dans plus euh, de 37 pays et, et aussi euh, qui est en premium chez BookBone qui euh, permettent de, que ce podcast soit euh, utilisé par des grandes sociétés comme AXA, Siemens, comme DEWAT et euh, cela fait euh, maintenant euh, plus de deux ans que euh, mes podcasts sont en premium et donc chez BookBoon et je perçois donc, un droit euh, d'auteur sur les ventes de mes podcasts. Alors mes actions vont être dans l'accompagnement depuis plus d'une quinzaine d'années, j'accompagne des gens. Je les aide dans leur transformation de vie. Aujourd'hui, plus de 800 personnes accompagnées dans un accompagnement réussi. Aujourd'hui, je suis le propriétaire de FC5 Coaching et Formation, où j'amène de la formation, du coaching, du consulting et du mentorat. Et voilà. Maintenant, quelle est ma mission Ma mission, tout simplement, c'est aider une femme et un homme à la fois, aider une femme et un homme à la fois, aider des personnes, que ce soit homme, que ce soit femme, à devenir coach en quatre mois euh, et en vivre du coaching grâce à mon programme de formation de coach et également aider les femmes et les hommes à rentrer dans leur destinée, vivre leur vie et réaliser leur plus grands rêves pour transformer leur monde. Ma vision, c'est développer le Leadership and Transformation Center dans le monde entier, donc, euh, avec une perspective d'aider les gens à transformer leur vie. Um, et donc, je veux d'ici les cinq prochaines années aider plus d'un million de personnes dans le monde à faire leur transformation et vivre une vie qui a du sens. Voilà pour moi, ma passion, ben, ma foi en Dieu, donc, je, je le dis, euh, je l'affirme parce que ça, ça fait partie de mon authenticité, ça fait partie de ce qui me permet de respirer. C'est important pour moi de le dire dans cette vidéo. Puis, bah, les gens, l'amour pour les gens, le leadership et également ma liberté, mon authenticité. Ça, j'aime ça et donc, voilà, je suis passionné de ça. Donc, c'est pour dire tout simplement que ma vie. Ce qui compte pour moi, c'est l'amour, l'amour pour mon Dieu, l'amour aussi pour les autres. Voilà un petit peu pour me présenter euh, le côté personnel, le côté pro. Donc, euh, c'est ça qui fait aussi euh, euh, ma mission de vie. Voilà. Euh, parler de euh, vie intentionnelle, le mouvement de vie intentionnelle, qu'est-ce que euh, vie intentionnelle? Vie intentionnelle, c'est un donc... Programme. Un programme à trois niveaux, pour trois cibles euh, différents. particulier entrepreneurs et entreprises. Alors, les particuliers, vous, vous allez trouver les mêmes accompagnements, coaching, mentorat, consulting. Les entrepreneurs, vous allez trouver les mêmes accompagnements, coaching, mentorat et consulting. Et également, entreprise, coaching en entreprise, mentorat en entreprise, consulting pour les entreprises. Tous ces trois programmes-là, en un seul et même programme avec une même perspective, aider les gens à transformer leur vie, réaliser leur plus grand rêve, développer leur potentiel, vivre une vie qui vaut la peine, une vie qui a du sens. Et euh, dont le slogan de notre mouvement vie intentionnelle, soit intentionnel dans la vie que tu Aider une femme ou un homme à la fois. Donc mon idée c'est pas, c'est pas, euh, oui aujourd'hui je veux aider un million de personnes dans le monde, mais mon idée c'est prendre une personne à la fois et l'amener amener vers ce million de personnes que je rêve de réaliser. Pourquoi une personne à la fois? Parce que euh, mon objectif c'est pas seulement le quantitatif, mais c'est le qualitatif également parce que moi, ce que j'aime, c'est d'accompagner les gens, les emmener d'un point A vers un point B en les aidant à trouver en eux-mêmes leurs propres sources pour débloquer leur propre situation. Maintenant, c'est ça, euh, l'esprit euh, euh, euh, de vie intentionnelle qui vient d'un instant leadership. Donc, si euh, tu comprends bien, je parle de leadership dans tout ce que je fais. Donc, voilà, et c'est ça qui qui vraiment, qui donne du sens à, à mon accompagnement proposé aux gens. Euh, alors, vie intentionnelle, maintenant tu, je vais t'expliquer le concept même. Vie intentionnelle, vie, la ligne de conduite pour ces, pour le, le mot, vie, C'est trois piliers. C'est la volonté, l'inspiration et l'engagement. La volonté, que la personne va avoir pour transformer sa vie, la volonté que la personne va avoir pour réaliser son plus grand rêve, la volonté que la personne va avoir pour aller vers, vers son… Vers son vers, en fait, pour développer son plus haut potentiel, la volonté que la personne va avoir pour changer sa vie, la volonté que la personne va avoir pour arrêter de subir, pour passer à l'étape de transformation de vie libre, de vie authentique, de vie qui a du sens. La volonté que la personne va avoir tout simplement d'exister, hein? parce qu'on a tous envie d'exister. On a tous besoin d'exister, parce que nous ne sommes pas là par hasard, nous sommes là pour quelque chose de bien spécifique. Et on a aussi l'inspiration. Inspiration, Inspiration c'est inspirer pour être inspiré. Donc, ce qui veut dire que c'est cette, cette possibilité que la personne va avoir d'avoir une vie qui a du sens, et cette vie qui a du, du sens va inspirer les autres va inspirer comment? C'est dans les différents domaines de vie. Nous avons cinq domaines de vie, domaine de vie personnel, domaine de vie professionnel, domaine de vie couple, si la personne est mariée, s'il n'est pas marié il aspire quand même à être en couple un jour. Donc, domaine de vie de couple, domaine de vie familiale, domaine de vie euh, sociale. Donc, ces cinq domaines de vie est essentiels. C'est là-dedans qu'on... On, on, on, on tourne l'être humain et c'est de là que, que on, on cherche à résoudre nos quatre besoins, qui est le besoin de vivre, d'aimer, d'apprendre et de transmettre. Il y a aussi euh, cette, euh, cette inspiration qu'on va avoir en devenant la personne qu'on doit devenir, c'est-à-dire on va pouvoir identifier notre don spirituel, notre vocation, notre, notre passion, notre, nos ultra-compétences, nos valeurs de base qui vont nous permettre d'impacter et d'aller aider les autres à se transformer. Également, c'est de l'engagement. Tout ça ne peut, ne peut arriver que si la personne s'engage. J'ai la volonté, je vais inspirer, je m'engage pour que cela arrive, pour que cela soit effectivement soit, euh, soit réaliste dans ma vie et aller aussi euh, vers ce monde que j'ai envie de construire, de créer. Voilà un peu le, le, la ligne de conduite de, de vie. Et intentionnel, c'est 12 lois. C'est 12 lois de leadership qu'on qu qu qu va voir pour intentionnel. Alors intentionnel, tu vas voir, c'est la loi de l'intégrité. La loi de l'intégrité, donc cette personne-là aura cette intégrité d'être cette personne qu'elle est et le vivre vraiment sans la peur du regard des autres c'est cette personne entière qui va être qui va qui, qui, cette personne va devenir cette personne entière donc dans, dans son toute son intégrité la naissance il y il y, y a un début à tout qui construit quelque chose ici et vers le futur la transformation Toujours transformation, hein, qui est l'élément clé puisque si on va prendre le cas du papillon, le papillon a été avant une chenille, mais une chenille, si on voit une chenille, ben, dans la chenille, il y a cette graine du papillon et qui euh, doit être métamorphosée pour devenir ce, ce, ce, ce papillon qui va pouvoir impacter, influencer l'engagement, encore une fois. La naturalité, en fait, vous êtes cette personne naturelle, cette personne euh, qui est euh, unique, cette personne que vous devez être. Donc, c'est cette naturalité qu'on va t'aider à trouver et à affirmer. Euh, le témoignage, donc tu vas être celui qui, est, qui, qui rend un témoignage extraordinaire pour encore inspirer plus de gens, pour encore atteindre la vie que tu veux euh, atteindre. L'inspiration qu'on retrouve dans vie également. Donc, cette inspiration que tu vas pouvoir inspirer les autres et être inspiré par d'autres pour aller vers un grand changement, un grand succès dans ta vie. donc L'obéissance. En fait, en tant qu'être humain, on a besoin d'obéir à, à des lois. Il y a des lois qui sont des lois naturelles, des lois de vie. On est dans l'obligation d'obéir à ces lois et sinon, notre croissance s'arrêtera, notre succès s'arrêtera. Pourquoi? Prenons l'exemple très simple, la loi de la pesanteur. La loi de la pesanteur. tu le respectes, tu ne vas pas sortir du, euh, sauter, sauter du toit et te jeter euh, dans le vide, mais si tu ne le respectes pas et que tu penses que si tu sautes, tu ne vas pas tomber, ben, que tu le penses fermement, profondément, que tu te poses, te, te répètes toutes les, les, les, les, les, les choses positives, euh, que tu ne vas pas tomber, tu ne vas pas tomber, tu ne vas pas tomber en faisant euh, la méthode de Koué, tu ne vas pas tomber, tu ne vas pas tomber, cela ne va pas changer cette loi. C'est une loi, point. Donc tu as besoin d'obéir à cette loi si tu veux vivre. Donc sinon, tu vas pff, tomber. Voilà. Donc cette loi, c'est l'obéissance. Loi On a besoin d'obéir à certaines cette, cette règle de succès si tu ne le, les suis pas, si tu ne le, les respectes pas si tu n'obéis pas à ces règles donc tu n'auras pas ce succès on va t'aider à travailler sur ça pour identifier à quoi tu devrais obéir, tu devrais obéir à, à, à, à, à, à quoi tu ne devrais plus être esclave aussi parce que quand je décide d'obéir à certaines, certaines règles, donc je, deviens, je, je me libère d'autres règles. Hein, je serai toujours euh, dans, dans l'obéissance à quelque chose. Et si je décide de ne pas obéir à cette, euh, aux règles du succès, ben, je vais obéir aux règles de la défaite. Bon, ce qui veut dire que mais vous faire le choix d'obéir à ces règles qui sont fondamentales. Donc, la nouveauté, tu, tu vas pouvoir créer une nouveauté de vie, donc, tu vas pouvoir euh, amener un grand succès dans ta vie, tu vas pouvoir être transformé, donc apporter quelque chose d'extraordinaire. Il y a le, le nécessaire, une vie tournée vers l'essentiel. Donc ici on va t'aider à construire une vie sur mesure. Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Ce sera la question. Et cette question va t'aider à trouver exactement le problème à résoudre et le résoudre pour ta vie et pour les autres. Équilibre. Il y aura un équilibre dans ta vie. Tu vas chercher cet équilibre. Un, a en compte les différents états qu'on va t'aider à, à passer pour réaliser euh, ton objectif et la liberté. Une fois que tu es là, tu vas être libre. Libre pour faire les choses. Libre pour ne pas faire les choses. Et c'est ça l'esprit euh, du vie intentionnelle. Alors, ces douze lois et c'est 12 lois, 12 principes et 12 programmes que tu vas suivre avec nous et de manière et à, à un haut impact parce qu'il y aura du coaching, du mentorat et aussi de la formation. C'est vraiment tout bénéfique pour ta transformation à 360 degrés et zéro parasitage. Voilà, c'est ça l'objectif de vie intentionnelle. Également, vous avez la catégorie. De, de vie internationale. C'est comme vie internationale est adaptée à toute personne, c'est-à-dire que l'objectif de vie internationale, c'est vraiment que l'humain soit au centre de nos accompagnements. Donc, ce qui veut dire que je n'exclus aucune catégorie. Donc, les trois catégories qu'on va voir, c'est la catégorie des particuliers, donc c'est-à-dire le salarié, le professionnel, lambda, qui a un besoin de changement, qui a besoin de vivre quelque chose d'autre dans sa vie, qui a besoin de changer, changer de, de, de carrière, qui a besoin de, voilà, de réaliser son grand rêve de vie. Donc, c'est pour cette personne. Et entrepreneur, l'entrepreneur qui veut devenir leader de son marché. Et également, nous avons les entreprises. L'entreprise qui se veut l'entreprise de transformation entreprise qui veut que l'humain soit au centre, l'entreprise qui veut apporter un engagement maximal dans le succès de ses équipes. Et ça, ça va être l'objectif même de vie intentionnelle. Pour cela, il y a vie intentionnelle particulière, vie intentionnelle entrepreneur, vie intentionnelle entreprise. Alors, pour les particuliers, quel est le programme en guise de ces douze lois qu'on va qu'on va appliquer ensemble, c'est pas on va, on va on va on va pas te forcer à les appliquer, mais on va t'aider à trouver en toi tes propres choses pour, pour que ces lois puissent euh, un mode de vie chez toi. Hein? Et tu, du coup, tu vas avoir, en tant que particulier, euh, bah, il y aura onze principes, onze étapes que tu vas suivre avec nous, et pour pouvoir t'impacter et t'imprégner de ces douze lois de transformation, de succès, de leadership et, et, et vraiment ces douze lois qui vont donner du sens à ta vie. donc Du coup, tu vas passer à l'étape de la, de la personnalité. Donc, voilà, travail, ta personnalité, comprendre qui tu es, comprendre euh, ce qui te rend unique, ton don ultime, comprendre les, les, les facettes de ta vie qui, qui te donnent ta mission de vie, identité, qui est ton identité, qui est ta vocation, comprendre tout cela. L'authenticité travail, tu as ton authenticité pour arriver à être la personne que tu dois être de manière libre, sans avoir à besoin tout le temps à te justifier auprès des autres, mais à vivre une vie où tu es toi. La responsabilité. Tu es 100% responsable de tes actions, tu es 100% responsable de ton succès, tu es 100% responsable de tes échecs, personne d'autre. Donc là, on va t'aider à, à prendre tes responsabilités vers ton succès. Ça ne va pas être du gâteau, ça va être... Mais en même temps, ça va être très, très cool, très sympathique, puisque dans la vie intentionnelle, il n'y aura pas du forcing. Tu vas être libre pour faire les choses dans la bienveillance, dans le respect. Simplement, on ne va pas te caresser dans les du poil. Il y aura la transformation, il y aura l'influence, hein? parce que le leadership, c'est de l'influence. Chacun a de l'influence, donc tu as de l'influence. Donc tu vas pouvoir développer ton leadership et devenir le leader que tu veux être. Et la capacité, tu vas pouvoir identifier tes ultra compétences pour devenir la personne que tu dois être en utilisant là où tu es ultra compétent et ultra passionné pour exceller et devenir unique. Donc, l'unicité, tu vas, tu, vas, tu vas trouver ce, ce qui doit exister tu sens ce qui fait de toi la personne unique avec l'empreinte unique que tu as pour pouvoir impacter, influencer. La liberté, tu vas avoir cette liberté de vivre ta vie. Tu vas pouvoir inspirer puisque tu vas pouvoir être, tu vas pouvoir t'impliquer dans ta transformation. Ben, C'est sûr, dans ton entourage, tu vas inspirer. Donc, ici, l'équilibre, tu vas avoir une vie équilibrée et un rétablissement de tout ce que tu as perdu. Donc, tu vas pouvoir créer cette histoire extraordinaire pour vivre enfin une vie qui vaut la peine et impacter le monde. Voilà l'objectif pour les particuliers. Maintenant, la catégorie des entrepreneurs, le caractère qu'on va voir pour les entrepreneurs, c'est de l'engagement. L'engagement, la première chose, c'est l'entrepreneur qui, qui, qui Devient, la personne devient entrepreneur en s'engageant. La deuxième chose, c'est la naissance. La naissance, on est en un, un entrepreneur une fois qu'on s'est engagé. Et donc, ça, on va travailler sur cet aspect-là. Si tu es déjà entrepreneur, on va te prendre aussi par là pour passer à l'étape de l'engagement, l'étape de la naissance, l'étape de la transformation de, entre, en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, l'étape des règles, parce que l'entrepreneur a besoin de poser des règles, a besoin de respecter certaines règles, d'obéir à certaines règles pour avoir le succès. Sinon, pas de succès. L'enseignement, donc, tu vas pouvoir apprendre et transmettre. Apprendre et transmettre. Transmettre et apprendre. C'est ça, en fait. Donc, tu vas, il va avoir l'échange. Tu vas prendre l'avant, tu vas, tu vas être enseigné dans l'avant, tu vas être enseigné dans ce qui est nécessaire pour que tu puisses réaliser ton plus grand rêve. Et également, la persévérance. Il faut un principe. Donc, la persévérance va être l'élément qui va t'aider de tenir bon jusqu'au bout et d'aller vers tes, tes perspectives sans changer d'objectif, de rester dans ta vision, de clarifier ta vision et aller vers cette vision-là jusqu'au bout. Et la responsabilité, tu es encore responsable de tout, et personnes d'autre. Hein. L'extension, parce qu'une fois qu'on t'emmène vers euh, ce, ce début de transformation, de changement et d'accélération, de, de, de, tu vas pouvoir prendre une extension, aller vers, les objectifs que tu te fixes dans un temps donné. La et, euh, il y a aussi la négociation. Donc, tu vois, on va t'apprendre à négocier en contrat en tant qu'entrepreneur. Qu on va t'apprendre à négocier dans, dans ton business. On va t'apprendre à développer tes, ton, ta posture d'entrepreneur par, euh, par la manière dont tu vas négocier avec ton client, négocier avec tes fournisseurs, etc. Et pour réussir vraiment euh, dans l'entrepreneuriat. Donc, il y a la partie de l'efficacité. Cette efficacité va t'aider à, à être cette personne in, inspirante hein, pour d'autres entrepreneurs, ce qui va t'amener encore plus de clients parce que tu seras cette personne où les gens vont, vont, vont suivre parce que tout simplement, tu as un pourquoi, tu as un sens dans ce que tu fais. L'unicité, c'est ce qui va faire que ton business va être prospère. Et donc, tu auras la possibilité, si tu le souhaites, et si tu es déterminé d'être... Une grande entreprise, connaître un grand succès dans ta vie, hein, atteindre les objectifs que tu te fixes, peu importe les objectifs que tu te fixes, et également créer de la richesse, hein, de la richesse pour toi, pour ton environnement et pour ton business. Voilà un peu pour la catégorie des entrepreneurs. La catégorie des entreprises, donc c'est deux interprétations en entreprise, ça va être de l'aider l'entreprise dans son engagement, dans sa naissance même si l'entreprise déjà, existe déjà, on va l'aider à, à, à, parfois il faut, il faut renaître, hein, Parfois, on va l'aider à, à travailler sur cette naissance, cette transformation, cette responsabilisation. La responsabilisation de l'entreprise est beaucoup plus vaste, ça va être la responsabilité de l'entreprise par, euh, par rapport à la responsabilité de ses dirigeants, la responsabilité de ses salariés, la responsabilité de ses fournisseurs, etc. L'encadrement, c'est important que l'entreprise encadre son équipe, que le dirigeant puisse encadrer son équipe, le dirigeant va être accompagné, va être coaché pour encadrer son équipe parce que plus l'équipe est bien encadrée, bien formée, bien managée, bien, avec un management de leadership, plus l'équipe va adhérer à la vision de l'entreprise et plus l'équipe adhère à la vision de l'entreprise, l'entreprise va croître, parce que ce sont les gens qui fait croître une entreprise, ce sont les gens qui vont permettre à une entreprise de se développer. Si tout le monde est démotivé dans cette entreprise, les salariés sont démotivés dans cette entreprise, mais ces salariés-là vont tout simplement vivre au quotidien comme quelqu'un qui, euh, qui, qui vient au travail juste pour le salaire. Donc, il n'y aura pas d'effort, il n'y aura pas de productivité. Soit l'entreprise stade, soit l'entreprise meurt au bout d'un moment, ou soit il change tout son équipe et il y aura toujours des turnover, des turnover tout le temps. Donc, c'est d'arrêter ces turnover par l'encadrement et par la projection, aider chaque salarié à avoir une projection et qui vont les aider à avoir une motivation parce qu'ils vont pouvoir dé développer une vision et également la richesse, créer de la richesse et avoir une interdépendance. L'interdépendance en, en entreprise, c'est nécessaire parce que nous, nous sommes interdépendants d'un système complexe. Et donc, comment maintenant travailler cette interdépendance pour que l'entreprise soit indépendante, hein, libre, autonome, c'est un, un, un terme assez complexe qu'on va aider l'entreprise à travailler dessus avec un au, au, euh, accompagnement en leadership, en management, en gestion euh, de conflits, en gestion et de projets et, et, et, et d'autres euh, programmes comme manager avec une poursuite de coach qu'on va amener à notre entreprise. Il y a aussi maintenant une systématisation, mettre en place le bon système. Un système qui va être simple pour s'adapter dans le système complexe qui est le système global. Donc, pour que cette entreprise soit de, de, puisse devenir leader de son marché. Une extension. Donc, une fois qu'on est là, on va s'étendre dans la perspective. On va pouvoir être créatif et amener un grand succès au sein de cette entreprise pour euh, l'entreprise et pour ses collaborateurs. Voilà un peu donc, le programme euh, Vie Intentionnelle. Donc Vie Intentionnelle, c'est un, un, plus qu'un programme, un mouvement de transformation, de leadership, qui, est, qui a pour objectif un homme, une femme, à la fois pour transformation maximale. Voilà pour euh, l'objectif de cela. Donc, tu comprends bien transformation, authenticité qui va tout simplement t'aider à devenir leader de ta vie, leader de ton marché, euh, Donc, que tu sois entrepreneur, que tu sois particulier, que tu sois entreprise, il y a de la place pour toi dans ce programme de, de euh, haut niveau de transformation qui est vie intentionnelle. Donc, je... Euh, pense que ce programme, en tout, cas, en tout cas, va être le programme qui t'amènera de la croissance si tu sens que tu as besoin de croissance parce que nous avons la clé, le principe, qui est le principe que nous voulons mettre en place tout simplement pour t'apporter tous les moyens qu'il faut pour que tu puisses réussir vraiment en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant d'entreprise, en tant que personne qui souhaite vraiment réaliser euh, quelque chose qui a du sens dans ce monde, quelqu'un quelqu qui veut vraiment que son nom reste dans ce monde comme un nom qui est, qui est de quelqu'un qui a réalisé sa mission de vie, qui a réalisé son objectif et qui a pu aider des centaines, voire des milliers, voire des millions d'autres gens dans leur transformation de vie. Ok, si euh, à présent euh, tu aimerais en savoir plus, tu aimerais en savoir plus, participe à la masterclass de lancement qui est la masterclass pour euh, vie intentionnelle. Cette masterclass de lancement va être axée en entrepreneur, mais il y aura l'approche, l'aspect entreprise et en particulier. Donc participe à cette masterclass en allant sur le site coaching slash vie intentionnelle Également, euh, ben, si tu es pressé, si tu veux vraiment avoir une, une réponse immédiate parce que tu sens que ça, c'est ce qu'il te faut, que tu es convaincu, que tu, tu es prêt à passer à l'action et que ça, c'est vraiment ce que tu as, ce que tu veux pour lancer et le processus de croissance dans ta vie. Alors, tu vas tout simplement prendre rendez-vous avec moi sur https://2.calendly.com/frestin/coaching-stratégie. Tout simplement, tu prends le rendez-vous, on se retrouve et on parlera de possibilités de voir, de voir comment, euh, qu'est-ce que nous pouvons faire si nous travaillons ensemble. Dans un premier temps, je vais t'écouter, voir où est-ce que tu en es, qu'est-ce que tu souhaites, comment, quels sont les, les vrais besoins, quels sont les axes que tu souhaites travailler. Et donc, on te proposera le programme adapté en fonction de ton profil. Tu es une femme, tu es un homme. Et pourquoi je dis « tu » je, je parle vraiment de manière respectueuse et bienveillante à une personne, un individu, pourquoi je dis « tu » Je n'ai pas dit « vous » parce que j'aimerais vraiment que ça te parle à trois, À trois vraiment, si tu sens que tu as besoin d'un haut niveau de changement dans ta vie, ici et maintenant, pour réaliser un grand succès dans ta vie, pour réaliser ton plus grand rêve aujourd'hui, pour, pour vivre enfin la vie que tu rêves. Donc, rendez-vous et... Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir euh, euh, pris le temps vraiment euh, de m'écouter. Et si tu as des questions, n'hésite pas de les poser euh, en commentaire ou tout simplement de m'envoyer un mail, un mail euh, à contact, contact fc5.com et aussi, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube Vie Intentionnelle qui est une chaîne dédiée spécifiquement au mouvement Vie Intentionnelle et que tu sois entreprise, que tu sois particulier, donc tu es le bienvenu pour ce programme de transformation et de haut niveau d'impact. C'était Fadda Célestin, ton coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur et également spécialiste en leadership et transformation. Donc, le leadership, c'est ma passion. Depuis une quinzaine d'années, plus d'une quinzaine d'années, j'étudie le leadership. Et aujourd'hui, je veux mettre euh, ce leadership-là, cette passion-là, au service des gens pour les aider à faire leur transformation, à trouver le sens de leur vie, à réaliser leurs grand rêve, sans les imposer quoi que ce soit, sans leur apporter ce que je pense qui est bon pour eux, mais de les aider à trouver eux-mêmes ce qu'ils pensent, qui est bon euh, pour qui est bon pour eux donc voilà c'est ça ma devise les meilleurs coachs ne savent rien donc moi je ne sais rien mais je sais que là si quand je t'accompagne mon objectif sera de t'aider à ce que tu y trouves à ce que tu puisses savoir ce que tu veux exactement précisément et t'aider à le mettre en action pour réaliser ton plus grand rêve. Je te dis à bientôt et merci d'exister. Merci pour qui tu es. Merci parce que tu as pris le temps de mes côtés. Bye bye.